Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo un challenge particulier avec de la chantilly qu'on aura dans la bouche et l'adversaire devra deviner ce qu'on dit et je suis en compagnie d'une nouvel, nouvelle personne qui est Nicolas Bonjour Bonjour <rire> Salut à tous Il commence déjà avec de la chantilly dans la bouche On a 5 phrases à peu près euh, avec nous qu'on devra faire deviner euh, à l'autre voilà. ça devrait être marrant de bien s'amuser. Juste euh, tu en as dans la bouche, tu vas commencer. Allez. Par contre ne gif pas de gif. Ok. Tu gifles à côté. Il Je vous En deux Deux, un tour un cours. tour tour tour quatre, oui. <coughs> à quatre, à Paris 1 <t 'en> deux, 2 1 2 1 1 1 2 1 1 Tête! Je serai la tête! fou. Merci. Merci! Je couvre la tête! Merci! Je couvre la tête! Merci! Je secoue la tête! ça Mais voilà! Manger Manger C'est le remède à tout Manger le remède à tout Manger le remède à tout Manger le remède à tout OUI <rire> Logique ça vas me dire que je mange de la pistolet, je suis en train de manger de la chantier actuellement Alors Rentrer Raté. Rentrer Raté. Rentrer Raté. Rentrer Rentrer Rentrer Ok, le mot le plus compliqué au monde, voilà, c'est ça, j'avais la peine de le dire, c'est anticonstitutionnellement Oui Bon, <rire> oh, et bien, du coup, à toi de jouer, parce que tu as trouvé un mot <rire> Ah bon Es-tu sûr Oui Je ne savais pas Waouh Je n'ai pas l'impression d'être de moqué des handicapés, euh, des idiots Ils vont revenir, ils vont ramasser, ils vont ramasser pour faire un grand gâteau. À fois. Je. suis Je. Je. Je. père. Je. Je. Je. Je. Je. suis ton père <rire> <rire> <rire> La musique La musique Et La musique, oui ah, Pas sur moi s'il te plaît la Oui, la musique C'est un peu Ouais, pas sur moi Pas sur moi La musique est bonne C'est un peu C'est un bon Hum. <rire> hum. La musique est à pas... hum. La musique est en pas... train hum. hum. hum. Mmh, est... Oui, merci Oui que as un bon <rire> Voyons ce qui va y arriver J'adore J'adore, attends J'adore J'adore ça le les... On est en printemps Je. Je. C'est. 1. Je 1. un 1. Marathon. Je Je C'est Un Un, un nouveau nouveau marathon. Marathon. tu vas exploser. Je. Tu Mais. Je. Je. Je. Non tu mets pas de <rire> Abonnez-vous à la chaîne de Jessie Chess Abonnez-vous à la chaîne de Jessie Chess Abonnez-vous à la chaîne de Jessie Chess yes. <rire> euh, Qu'as-tu pensé de cette vidéo Ouais c'est très sympa, c'est très marrant, très divertissant, très amusant Et toi alors Tu t'es bien amusé dans ta vidéo Bah le principe est de m'amuser alors oui Bon, faut qu'on se mette d'accord. Tu crois qu'ils pourront faire un gâteau à la chantier avec tout ce qu'il y a par terre Ah, il n'y a pas assez. Tout ouais, bah. ça fond et tout. Mmh. C'est un peu mort. Bah, on un peu. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao